Le rapport sur les droits des citoyens de l'Union pour participer aux élections municipales conduit au renforcement de la démocratie européenne et à travers les droits des citoyens européens qui vivent en dehors de leur pays d'origine. Il va faciliter leur insertion dans la vie démocratique en général en améliorant leur capacité à s'impliquer dans la démocratie locale, là où ils vivent, notamment à travers les élections municipales. Le rapport propose de faciliter leur participation directe à la démocratie locale aux élections municipales, que ce soit comme électeur et comme candidat, en étant mieux informés, mieux incités à s'y impliquer. Chaque état d'accueil devra améliorer l'information des citoyens concernés dans leur langue, y compris s'il s'agit d'une langue régionale, faciliter la mise en œuvre de leurs droits et permettre leur implication sur les débats politiques qui sont aussi les leurs. Toutes les restrictions actuelles devront être levées. Ce rapport fait donc progresser la démocratie européenne. Il apportera à chaque citoyen concerné un sentiment renforcé d'appartenance à l'Union et une meilleure implication dans la vie politique locale, là où il vit. Notre groupe votera pour et demande au Conseil de le soutenir également.